Bonjour et bienvenue dans ce cours. Vous souhaitez développer vos compétences avec Unity ou tout simplement apprendre plus en profondeur certaines API Alors ce cours est fait pour vous. A la fin de ce cours, vous maîtriserez les fondamentaux d'Unity, comme par exemple la classe Transform ou encore la structure Vector3 et bien d'autres API. Ce cours est structuré de manière à ce que vous puissiez revenir très facilement sur les API les plus couramment utilisées. Ainsi, vous aurez une aide précieuse sous la main à tout moment. Alors, si vous voulez développer vos connaissances avec Unity, rejoignez-moi tout de suite dans la première partie de ce cours. Nous allons maintenant étudier la classe Transform. Alors, avant toute chose, avant de commencer, vous pouvez voir que chaque objet dans une scène Unity va posséder un Transform. Là, ici, j'ai un cube, il possède un transform. Ma main caméra, qui est invisible dans la scène, a un transform. Si j'ajoute un objet empty qui sera totalement vide, il va avoir aussi un transform et on va pouvoir jouer avec sa position dans le monde 3D. Donc ça, c'est bien euh, important de comprendre que le transform, ici, il est obligatoire pour n'importe quel objet. D'ailleurs, on ne va pas pouvoir le supprimer. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc ensuite, à quoi euh, sert euh, ce, ce, ce composant transform qui est aussi on va pouvoir manipuler grâce, grâce à la classe transform. Ça permet de manipuler comme vous avez pu le voir la position sur les trois axes, mais aussi la rotation de l'objet sur trois axes de nouveau euh, et le z pour terminer et aussi euh, son scale, c'est-à-dire son sa taille tout simplement. On va pouvoir modifier la taille de l'objet, voyez, en modifiant son scale. Donc ça. C'est la première chose à bien retenir de, euh, au niveau du composant transform et aussi de la classe transform. Alors il y a plein d'autres choses qui vont être assez intéressantes de découvrir dans cette vidéo et on va d'abord euh, faire un petit point sur le positionnement. Parce qu'il y a quelque chose de très important pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement le positionnement et on l'a déjà aperçu précédemment. Euh, donc euh, comme c'est lié au vecteur, on a pu voir qu'ici je pouvais tout simplement faire un transform.position et lui affecter un vecteur, par exemple ici vecteur 3 forward ce qui me permet tout simplement euh, de déplacer au start ici mon cube vers l'avant et on peut voir que les coordonnées de position en fait du vecteur 3 c'est bien x y et z alors, il y a euh, quelque chose euh, qui est important de comprendre, c'est que là, on va définir la position. Donc, si je le mets ici dans l'update, en fait, euh, ce qui va se produire, c'est euh, rien du tout. C'est-à-dire que je vais bien avoir ici euh, mon cube qui fait euh, un qui avance d'un pas, on va dire, d'un vecteur 3 forward. Mais étant donné que je, ici, définis sa position dans le monde 3D, elle reste à chaque update toujours vraie. Elle est égale au vecteur 3 forward et on a pu voir ses coordonnées. Donc, ce qui va être important de comprendre, c'est la translation de vecteurs parce que ça vous allez l'utiliser énormément. Donc je vous propose de vous montrer ça dans une petite présentation très rapide et on va le mettre en œuvre ensemble. Alors pour ceux qui ont déjà fait des mathématiques, les, la translation de vecteur ne devrait pas être bien compliquée. Mais il faut bien comprendre la différence entre la translation de vecteur et la position. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser euh, transform.translate et transform.position. Position, ça définit une position et quoi qu'on en dise, elle n'est pas modifiée. La translation fonctionne différemment. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. On a de nouveau ici euh, un monde 3D avec trois axes, x, y et z. Et on peut voir mon cube qui est positionné tout simplement au vecteur 3, 0, 0, 2. 2. 0 sur l'axe X, donc je suis bien ici au centre du monde. Sur Y, c'est pareil, donc je suis bien au centre du monde, mais ici, je suis à 2 sur l'axe Z, le troisième ici. Donc on a bien cette position. Maintenant, imaginons que j'utilise une translation de vecteur pour justement, euh, ici, faire une translation de, de cet objet euh, sur euh, en utilisant le vecteur 3.right. Donc le vecteur 3.right, c'est euh, 1,00 sur les trois axes de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer ben, Ce cube va se déplacer et va se trouver à cette position dans le monde 3D. Pourquoi pourquoi cette position Tout simplement parce que ici euh, j'aurais déplacé, en fait on va dire qu'on ajoute ce vecteur quelque part à, au vecteur 3 d'origine. On peut voir qu'ici j'étais à 0, bah ici euh, 0,02, je suis sur ce point-là. Et la position, elle, elle, elle va être en fait relative au centre du monde. Alors que la, transla la translation, si on veut simplifier les choses, elle va être relative à la position de départ de mon, de mon objet. Donc là, euh, bien évidemment. Si maintenant euh, j'analyse je, je, en fait le déplacement de mon cube, le déplacement entre son point d'origine et ici c'est ce qu'on appelle la translation du vecteur. Et cette translation c'est très simple à comprendre, c'est une simple addition parce que vous pouvez voir que maintenant mon cube se trouve à la position 1, 0, 2. Alors sur l'axe X, on est bien à 1. Sur l'axe Y, on est toujours à 0, donc on ne monte pas, on ne descend pas, on est toujours là. Et par contre, euh, sur l'axe Z, je suis bien à 2 maintenant. En fait, ces deux vecteurs, le vecteur de départ et le vecteur euh, d'arrivée, se sont additionnés. Ben, C'est ce qu'on appelle la translation de vecteurs et ça va avoir pour effet une grosse différence. Euh, vous allez voir tout de suite par ce petit exemple que je vais vous montrer dans Unity. Alors, on va justement faire une translation de vecteur ici au start. Et vous allez voir que là, il ne va pas y avoir un énorme changement. Donc, je fais un transform.translate. Donc là, on n'utilise plus position, mais translate. Et évidemment, ça demande un vecteur 3 pour euh, de translation, tout simplement. Donc, je vais prendre ici le vecteur 3.forward. Donc, si maintenant on exécute ce code, vous allez voir qu'il n'y aura pas un grand changement. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai exactement le même comportement que si je définis la position. Or, là, le calcul est complètement différent. C'est-à-dire que ici, ça n'a ça pas défini la position, mais ça a ajouté ce vecteur à cette position. Alors, pour là, ça ne doit pas être très clair. Par contre, vous allez voir la grosse différence qu'il va y avoir maintenant si je mets exactement le même code ici dans l'update. C'est-à-dire qu'il va être exécuté à chaque frame. Ben Regardez ce qui va se passer. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit bien, mais là, mon cube en fait va partir vers l'avant. Et on peut voir qu'il part très vite vers l'avant. Je vais redézoomer, mais euh, on va le mettre là, mais on peut voir qu'il s'en va toujours vers l'avant. C'est-à-dire qu'à chaque update, il fait. Euh, il y avance. Tout simplement parce que la translation de vecteur permet euh, d'additionner en fait à chaque passage euh, le vecteur à sa position précédente. Donc de ce fait là, il avance, il avance, il avance. Qu'on n'aurait pas eu avec position parce que ça définit une position. Donc vous pouvez voir que la translation de vecteur, c'est pas bien compliqué. Faut-il encore bien comprendre la différence. Donc je tenais vraiment à appuyer sur ce petit point euh, pour commencer euh, cette euh, session sur euh, la classe translate. Alors, on a découvert ici deux propriétés fondamentales de la classe Transform, c'est Position et euh, Translate, pour faire une translation de vecteurs. Alors, il est bien évident qu'on ne va pas tout pouvoir voir au niveau de cette classe euh, Transform parce qu'il y a beaucoup de propriétés, beaucoup de méthodes publiques euh, et beaucoup de méthodes statiques, et on va les voir au fur et à mesure de ce cours parce que, évidemment, c'est ce une classe fondamentale au niveau de Unity quand on veut développer des jeux. Par contre, je vais vous parler ici et vous montrer quelques-unes qui sont fondamentales pour bien comprendre le fonctionnement de base de la classe transport. donc j'ai pour ce faire ici positionné un vecteur 3 0 qui est un empty euh, qui est au centre du monde au niveau des coordonnées x y et z j'ai toujours mon cube qui est ici à droite qui est positionné à une valeur de 4 sur l'axe X. Je suis passé en vue du haut pour que vous compreniez bien. Et j'ai ici une sphère qui est positionnée sur l'axe X à 2. Donc on est bien ici à 2 et ici on est bien à 4 du vecteur 3, 0. Alors maintenant je vais vous parler de la notion de parent-enfant. Ça c'est très important de le bien la maîtriser et de la comprendre. Alors, cette notion de parent-enfant, euh, en fait, on va dire qu'on va pouvoir parenter des choses. Alors, imaginons ici euh, que je veux parenter mon cube à la sphère. Il y a deux possibilités pour le faire. Une qui va être très simple, qui va se faire dans euh, ici la hiérarchie par une simple opération de glisser-déposer. On pourra le faire aussi avec du code, je vais vous montrer ça ensuite. Mais je vais d'abord vous expliquer ça ici pour que vous compreniez bien. Donc si je veux parenter ici mon cube à la sphère, je vais simplement le glisser-déposer dessus. Alors je vais le glisser comme ça et on peut voir que, bah, au niveau de la hiérarchie, ça change. Primo, on peut voir qu'il y a une petite indentation ici au niveau du cube, elle se retrouve en dessous de sphère mais indentée. Et un petit ascenseur qui me permet tout simplement de la cacher. Ce qui me permet de, de, de voir ensuite tous les enfants de ma sphère. Et mon cube est un enfant de la sphère. Donc, le cube est un enfant, la sphère est le parent, tout simplement. Alors, si on regarde au niveau des coordonnées, vous allez voir qu'au niveau de la sphère, je suis sur, toujours sur l'X qui est égal à 2, et le scale est toujours un. Il n'y a aucune... On va s'occuper que de la position. Mais vous allez comprendre que tout ça, ce que je vais vous expliquer là, ça explique aussi bien la rotation qu'au scale. Donc, si on observe maintenant le cube, on peut voir qu'il est aussi à 2 alors qu'au départ, il était à 1, 2, 3, 4. Pourquoi ça Parce que maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces coordonnées de transforme ne sont plus relatives au vecteur 3, 0, c'est-à-dire au centre du monde, mais elles sont relatives à son parent, qui est la sphère. Donc si on observe bien, maintenant, on a un x qui est égal à 2, parce que ici, si je prends comme point de départ son parent, j'ai bien ici mon cube qui se trouve à 2. Et ça, ce sera valable pour les rotations et les scales aussi. C'est-à-dire que tout va être calculé. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt il peut y avoir un énorme intérêt. Par exemple, si je déplace maintenant la sphère, regardez, mon cube suit. Et ses coordonnées, en fait, sont, euh, sont tout simplement euh, recalculées. Regardez, si je prends ma sphère et que je la positionne sur 1, mon cube, on peut voir qu'ici, je suis toujours à 2, 0, 0. Pourquoi Parce qu'en fait, si je déplace ma sphère, peu importe où elle se trouve, étant donné que mon cube il est relatif à son parent, bah elle peut prendre n'importe quelle coordonnée, cette, ce, ce parent, lui, il aura toujours, tant que je le déplace pas à l'intérieur ici du parent, bah, il est toujours à, à une différence ici de 2 sur l'axe x, et les autres 0, il n'a pas monté ni descendu. Par contre, je pourrais très bien modifier cette valeur, par exemple mettre moins 1 pour y. Alors, enfin, y ici, comme je suis en vidéo, ce n'est pas terrible, donc on va plutôt mettre ici 1 sur z. Bah, on va pouvoir, et on va même mettre moins 1, on va pouvoir observer que maintenant, si je dépasse la sphère, c'est pareil, ça suit, et donc on peut voir que les coordonnées de ma sphère sont bien modifiées, mais pas le cube, j'ai toujours un moins 1. Donc ça c'est bien important de le comprendre, je vais d'ailleurs remettre ici 2 et 0 euh, sur z, voilà, pour revenir au point de départ. Donc ça c'est une façon de faire euh, pour le système de parentage, c'est très très très important de le comprendre. Alors ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait le faire par le biais du COB. Alors c'est assez simple, on va sortir le cube de nouveau pour le déparenter. Alors faut savoir que vous pouvez parenter énormément d'objets, ça pose aucun souci. Et euh, ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser notre crypto script transforme des mots, et on va l'éditer pour le parenter au niveau du code. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc on va, euh, pour ça, étant donné qu'on n'a pas encore vu certaines fonctions qu'on verra plus tard, euh, pour justement la recherche d'objets, on va simplement ici faire un public game object, pour pouvoir glisser dedans, et on va l'appeler parent, tout simplement. Voilà, alors je ne sais pas si c'est nom. non, je pense que ça va être, euh, on va tester, on verra bien. Euh, non, ça ne pose pas de problème. Donc évidemment, si je retourne au niveau du cube, et que ça compile, on va pouvoir voir le parent qui est là, et je vais glisser la sphère dedans pour l'identifier. On pourrait faire autre mais pour le moment c'est un peu prématuré je vais vous présenter d'autres choses par la suite donc au niveau ici euh, du script maintenant j'ai la sphère qui est identifiée ben, si je veux le parenter tout simplement je vais au start dire que tout simplement je vais faire transform point et je vais aller chercher cette parent et entre parenthèses ça me demande la transforme en question de l'objet donc je vais aller chercher parent pardon parent point et là je vais mettre transform tout simplement voilà et maintenant, au start, vous allez voir que je vais avoir exactement le même résultat que tout à l'heure. Je lance ici le code. Observez bien, j'ai bien le cube qui passe ici, enfant de la sphère, la sphère étant son parent. Donc vous pouvez voir que c'est très simple à comprendre et ça, c'est une notion qui est fondamentale. Alors vous avez la possibilité aussi d'utiliser la propriété parent qui va vous permettre de sortir en console tout simplement bah, euh, à quel objet euh, est parenté tout simplement l'objet en question. Donc je vais supprimer ça parce qu'on n'en a plus besoin et pour faire ça on va le faire au start, on va faire un print tout simplement. On va utiliser transform.parent, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien évidemment on va retourner dans Unity, ici j'en ai aucun, donc si je mets la console et que j'exécute, bah, évidemment mon cube va dire nul. J'en ai aucun. Par contre, à ce moment-là, je vais pouvoir ici le parenter, ici à la sphère. Et à ce moment-là, Unity va me dire tout simplement sphère, parce que c'est lui son parent. Alors justement, vous avez pu voir que pour déparenter un objet, bah c'est très simple aussi. On va faire tout simplement ici un parent Et ici, on va dire qu'il est égal. Euh, on va ouvrir, pardon, les parenthèses. Et on va mettre nul, tout simplement, comme vous avez pu le voir. Et là normalement vous pouvez voir que je l'ai fait manuellement, il est bien parenté, si maintenant je relance mon code, vous allez voir qu'au démarrage, il est bien déparenté, il est remis dans la hiérarchie à la base. Donc voilà ce qu'il y a à dire au niveau euh, des parents-enfants, c'est très important de bien comprendre cette notion, parce que c'est euh, vraiment fondamental dans euh, Unity. Alors ensuite au niveau des propriétés, vous avez la possibilité d'exploiter les coordonnées en fait de euh, votre euh, de votre objet. Donc imaginons ici que je veux euh, afficher euh, ces coordonnées, bah, je vais tout simplement euh, mettre ici euh, dans mon print position et je vais concaténer ça avec transform.position. Donc bien évidemment, maintenant, je retourne dans la scène. On peut voir que mon cube, il est bien parenté à la sphère. Si je lance mon code, on va pouvoir observer que j'ai bien position 4, 0, 0. Donc on peut voir que c'est sa position dans le monde, quand on ne le spécifie rien. Donc c'est bien par rapport euh, à sa coordonnée euh, vecteur 3, 0, c'est-à-dire le centre du monde. Donc là, on peut voir que malgré tout, ça me les sort bien. Si je veux récupérer ses po sa position locale, bah, je vais tout simplement ici faire un print. Et là, je vais écrire « position locale euh, ». Voilà, on va le mettre en français. Et on va faire un petit plus. Et là, on va utiliser « transform. » Et là, on va prendre « local position ». Et à ce moment-là, vous allez voir que je vais bien avoir ses coordonnées par rapport à son parent parce que c'est sa position locale. Regardez, j'ai bien ici « position locale » de 0, 0, qui correspond bien à son transform par rapport à son parent. Donc, Évidemment, euh, ça peut être décliné parce que là, par exemple, vous pouvez choisir X, Y ou Z en mettant un point derrière. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui est position et local position. Donc évidemment, si maintenant je fais ça, vous allez voir qu'à la sortie, au lieu d'avoir les trois coordonnées sous forme de vecteur 3 ou de transforme, je vais simplement avoir 4 et 2. Euh, et évidemment, je vais pas vous le montrer ici, mais vous avez aussi la transform euh, rotation, donc local rotation et rotation tout simplement, et vous avez aussi euh, scale, donc local scale et euh, scale tout court. Voilà, donc, et évidemment, euh, local scale, par exemple, je vais pouvoir faire euh, x, y et z aussi si je le désire. Bon, là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'évidemment, ça sortira à zéro, mais je pense que vous avez bien compris. Alors, pour terminer cette session, on va revenir sur les parents, et là, vous allez pouvoir voir qu'il existe des méthodes publiques qui sont bien intéressantes.